Chers traders et investisseurs, jeudi 6 juin, bonjour. Écoutez, ce matin, le marché veut y croire et voit le verre uniquement à moitié plein. En effet, les marchés, malgré la morosité ambiante et les mauvais chiffres qui s'accumulent, continuent leur marche en avant malgré tout. Depuis maintenant, c'est le troisième jour. Alors, faut-il redevenir haussier Eh bien, non, non et non. C'est beaucoup trop tôt. La clôture de la semaine sera prépondérante pour se faire une idée plus précise. De plus, nous allons vivre aujourd'hui et demain deux événements majeurs que sont la réunion de la BCE cet après-midi et les chiffres mensuels du chômage américain demain. Donc, effectivement, plus que tout, les marchés, euh, la clôture des marchés américains de vendredi, c'est-à-dire demain, pourrait être très prépondérante. Et nous pourrions à ce moment-là y voir plus clair. Avant, beaucoup trop tôt pour se décider. En Atraday, les marchés sont relativement actifs. Pour ce qui nous concerne, nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux ce matin, générant une Médaille d'or en l'occurrence. Espérons que cet après-midi nous pourrons être encore plus actifs. Nous vous souhaitons en tout état de cause de très bons trades. Et à demain